La bataille de Stalingrad est une des batailles titanesques de la Seconde Guerre mondiale, symbole du combat corps à corps. La progression de l'armée allemande soutenue par ses alliés italiens et roumains est relativement rapide et s'effectue de juillet à août 1942, de sorte que, en septembre, la ville proprement dite est assiégée. Les enjeux sont d'abord symboliques, puisqu'il s'agit de prendre Stalingrad, la ville de Staline. Mais il s'agit aussi d'enjeux stratégiques, puisque la ville contient un complexe métallurgique et des usines d'armement. La conquête s'effectue d'abord par le sud, puis le centre et enfin le nord de la ville. L'attaque allemande se traduit par des combats de rue où il faut prendre les bâtiments un par un et cause de nombreux dégâts. Les Allemands progressent relativement rapidement et le 18 novembre se retrouvent sur la Volga. Toutefois, le mauvais temps permet aux soviétiques de se ressaisir et d'organiser une contre-attaque dès le 19 novembre. Celle-ci se traduit par un encerclement de la sixième armée dans Stalingrad, contraignant son commandant von Paulus à capituler malgré les ordres d'Hitler. Dès lors, la reconquête des territoires soviétiques perdus entre juillet et août se fait relativement rapidement durant l'hiver 42-43.